Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Bienvenue dans mon laboratoire. Je profite de cette période pour partager le fruit de mes recherches sur la production audiovisuelle. Protocole numéro 1, K.A. Le sujet ne possède qu'un téléphone intelligent et seul habite dans un studio étroit et très mauvais acteur et n'accepte pas son image. Les résultats de mes analyses sont éloquents. Cet individu a tout de même accès à la création audiovisuelle. Comment Grâce au stop motion, l'animation d'objets image par image. Le principe est on ne peut plus simple. On décompose les mouvements de son personnage fictif. J'aime beaucoup les petites bêtes. On prend une photo de chaque étape et on assemble ces images à raison de 8 minimum par seconde moins ça saccade, hein. sur n'importe quel logiciel de montage. Démonstration. Bien sûr, il ne faut en aucun cas bouger l'appareil photographique. Ici, le téléphone intelligent. Car seul l'objet cible doit bouger. Pour ce faire, bien qu'un support adapté de type pince avec pas de vis pour trépied soit l'idéal, le protocole permet l'option Patafix, dosage, la méga dose, sur-support vertical surélevé et solide. Il est aussi conseillé de maîtriser l'éclairage pour éviter ça. Le sujet pourra utiliser une lampe de bureau orientable pour facilement y remédier. Et malgré le protocole rigoureux de stabilité appliqué à la lettre, il arrive parfois ceci ou ceci. Pour s'affranchir de ce risque potentiel, une application peut aider le sujet grâce à l'Onion skin Effect qui montre en transparence l'image ou les images précédentes. Les applications, comme par exemple BC Stop Motion Photo Animation Maker, gratuite, légère et sans publicité, lui permettront aussi de manipuler les images. De les reproduire pour les temps de pause des personnages, de répéter des actions et d'exporter l'assemblage à la fréquence d'image désirée. D'autres, comme Stop Motion Studio, version pro pour la modique somme de 5 euros sans restriction ni filigrane, permettront de rajouter des bruitages, des effets, des titres ou de la musique. J'aime beaucoup la musique Sans passer par un vrai logiciel de montage. Dernière petite astuce, pensez au paramétrage des photos prises. Qu'ils correspondent au format de diffusion auquel le sujet aspire. 9, 16e, carré, 4 tiers, 16, 9 cinémascope, etc. Merci la science!